Qu'est-ce que c'est C'est un oiseau C'est un avion Non, c'est un plomb, italien, moustachu, golfeur, peintre, charpentier, jardinier, kidnapper, docteur, musicien, cuisinier, professeur, post agent d'entretien, acheteur, bassiste, de de carte, de 15, de 17, pion, danseur, footballeur, basketteur, cyrilliste, sportif olympique, arbitre, combattant, professionnel, rebelle de flipper qui voyage dans les rêves et dans les ventes d'une tortue obèse qui empimpe sa en <tousse> <tousse> Qu'est-ce que c'est C'est un oiseau c'est un avion Non, c'est ta mère.